C'est si content d'être avec vous. Nouvelle Grow avec la Vipar Spectra XS 2000, superbe lumière LED 240W qui va bientôt être en compagnie de sa sœur, la P2000 environ. 200 watts de puissance. Donc euh, c'est l'hiver bientôt au Québec. Donc deux lumières, ça va être parfait pour la chaleur. On a sept nouvelles plantes ici euh, que je vais vous présenter. On a deux triple burgers numéro 6. On a deux GMO animal cookies. Deux Mendochino animal cookies. Et un gelato cake numéro 5. Et on a aussi un petit truc ici, une petite boîte avec des boutures qui n'ont pas encore de racines. On espère bien qu'ils vont en avoir pour qu'on puisse appeler ça des clones. Et ce sont des clones de ces plantes-là. Euh, ça ici, c'est le GMO Animal Cookie numéro 3. J'aime vraiment pas comment qu'il pousse, ça va très très mal, euh, j'ai vraiment baissé la lumière je... pour qu'il puisse vraiment euh, vouloir pousser, vouloir aller la chercher, cette fameuse lumière là, le GMO Animal Cookie numéro 3, euh, j'espère que je ne vais pas aimer le goût, j'espère qu'il ne sera pas un beau cannabis, euh, ça va être plus facile là, à tuer et à laisser tomber. Ici, on a le Gelato Cake numéro 5. Gelato Cake de Elevate. Elevate, là, ici, on a un collant Elevate. Écoutez, euh, j'ai fait pousser du Gelato Cake, là, il y a quelques mois. Et, euh, vous savez, j'avais eu des problèmes de Trips et de Spider-Mite. Eh bien, le Gelato Cake a eu vraiment un, un choc. Un choc. Et puis, il m'a donné... 15 graines de cannabis. Et eh oui, 15 graines de cannabis. Et ça, ici, le gelato cake numéro 5, ça fait partie de une des graines de cannabis là, que j'étais capable de trouver euh, dans une plante que j'ai faite croître moi-même. Mais il y avait vraiment trop de stress avec les spider mites les, les, et tous les problèmes que j'ai eu. Donc, on va voir ce que ça va donner, là, une graine de cannabis de gelato cake. Ensuite de ça, je vous ai parlé du GMO Animal Cookie numéro 3. On a aussi deux Triple burgers numéro 6. Euh, les Triple Burger numéro 6, c'est celui-ci à droite et celui-ci dans le fond à gauche. Non, je ne vous dis, pas ça. Celui-là, Triple Burger numéro 6 et celui-ci. Celui-ci, très beau. Celui-ci commence à nous montrer des défaillances. Euh, un manque de certains nutriments. Ben, j'ai la raison. Je sais exactement pourquoi. C'est que présentement, euh, je suis en train d'écouler certaines bouteilles de mes nutriments de la marque Remo et je suis en train de compléter avec une autre marque, une ancienne marque que j'avais utilisée, Psycho Nutriments. Qui, elle aussi, cette marque-là, me manque certaines bouteilles. Donc, il ne faut pas faire ça. Mais là, écoutez, euh, manque d'argent. Je vais essayer de, de, de faire du mieux que je peux avec ces bouteilles-là. Je veux quand même euh, les écouler. Et je vais faire un choix là pour mes futurs nutriments. Est-ce que je vais continuer avec Sico? Est-ce que je vais continuer avec Remo? Est-ce que je vais... Continuer avec une autre marque de nutriments. Mais présentement, présentement, ce que j'attends avant de tourner ces plantes-là en floraison, parce qu'ils sont déjà dans des 5 gallons, le format euh, de peau que j'affectionne, que j'aime bien utiliser en, en mon, mon, mon pot finale, finalement. Donc c'est le 5 gallons. Donc il n'y aura pas de rempotage ou de transpotage, je ne me rappelle jamais du bon mot. Euh, on attend les clones. On attend d'avoir des racines et on attend aussi d'avoir la tente 2 pieds par deux pieds qui est présentement utilisée par mes Vanilla Frost. Car les Vanilla Frost sont en période de séchage. Et j'utilise la tente 2 pieds par deux pieds pour sécher mes plantes. Donc aussitôt qu'on a euh, la tente 2 pieds par deux pieds de disponible et qu'on a des racines... On va commencer à penser à tourner ça en floraison. La lumière est très haute, est très haute, c'est pas la façon de faire là, pour mes plantes en croissance. J'ai mis la lumière là, la XS 2000 de Vipar Spectra très haute pour mes clones, pour mes clones. Donc aussitôt qu'on va avoir des clones, je vais abaisser la lumière là environ 24 pouces. Ajuster euh, ma lumière en conséquence. Et l'humidité est présentement très élevée. Je pense que je l'ai mis à 60 et 68. Présentement, <coughs> je pense que je l'ai justement ajusté à 68. Et euh, aussitôt qu'on va mettre ça en floraison, là, on, on va enlever euh, l'humidificateur et euh, les plantes vont euh, s'ajuster à, à elles-mêmes et euh, dû à la température et l'humidité ici au Québec présentement euh, l'humidité dans la tente va être environ à, à 50 <coughs> sinon on, on s'ajustera pour avoir l'humidité à 50-55 euh, en floraison alright donc 7 plantes et puis on, on va voir ce qui arrive dans le futur parce qu'une plante va disparaître. Euh, on en reparlera un peu plus tard. Donc, euh, vraiment content de la situation. On attend juste, là, euh, les clones et la tente 2 pieds par 2 pieds. Je vous adore. On attend la floraison avant d'acheter une deuxième lumière. Pour aider, là, euh, cette lumière-là qui est très bonne pour une 2 pieds par 4 pieds. On est dans une 4 par 4 ici. Donc, euh, les deux Vanilla Frost, là, euh, ont eu un peu de misère, là avec les deux autres plantes, les deux plantes là, de Max de Québec donc on va essayer de l'aider, la XS2000 dans une tente 4 pieds par 4 pieds je vous adore, un pouce, un commentaire euh, vous, est-ce que vous achetez vos graines de cannabis chez Ripper Seed chez Elevate ou chez Skunk House Génétique un gros merci à Zouzou Kana, là pour la triple burger numéro 6 de Skunk House Génétique. Merci beaucoup Zouzou Canada. Alright gang, je vous adore. Peace. À prochaine.